Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce mardi 21 septembre 2021. Une pleine lune, je vous l'ai fait je ne sais pas combien de fois, mais pour ceux qui découvrent euh, mon analyse de la pleine lune, c'est nous on est sur Terre, on est au centre, on regarde ce qui se passe autour de nous, puis d'un côté il y a le soleil et de l'autre côté il y a la lune, et comme on, ça fait une opposition, puis nous on est au milieu tout simplement, donc ça nous crée une sorte de tension dans le ciel alors cette tension dans le ciel elle, peut, elle va concerner certains qui vont être pile poil dans la ligne de mire et elle va en protéger d'autres qui seront dans ce qu'on appelle des angles heureux qui eux bénéficient de cette énergie de remise en question et qui, que ça stimule en fait hein, deux énergies une direction hein, et qui tirent le meilleur parti de cet influence là c'est ce qu'on va regarder ensemble alors où elle se réalise elle se réalise très précisément à la fin du signe de la Vierge à 28 degrés 14 minutes, 14 minutes on s'en fiche un peu mais bon vraiment à la fin du signe de la Vierge et et donc, la Lune va se retrouver en fin du signe du Poisson et le Soleil en fin du signe de la Vierge. Opposition. Elle se réalise, donc on l'a dit, euh, mardi 21 septembre, en gros à 2h du matin en métropole, mais dans la réalité, petite subtilité, quand on regarde ce qu'on appelle le temps sidéral, c'est vraiment une anecdote. Hein. En fait, elle se réalise le lundi 20 à 23h56 en temps sidéral. Mais comme il y a les décalages horaires, on verra ça dans la nuit de lundi à mardi. Donc, euh, pleine lune autour de minuit, 23h56, la pleine lune à minuit, bon voilà, c'est comme ça, on ne sort pas quoi, hein. non, je plaisante, <rire> non, non, mais c'est, voilà, c'est une pleine lune, pleine lune à minuit. Qu'est-ce que ça donne Ça donne, qui doit faire attention On va commencer comme ça, qui doit faire attention parce que ça crée un peu d'électricité dans l'air, un peu d'électricité dans l'air, pour qui pour ceux qui sont dans l'axe et ceux qui sont ce qu'on appelle en carré à 80 degrés, 90 degrés, ce qui est une demi-opposition. Donc attention, attention, petite fatigue, peut-être une petite nuit avec du mal à s'endormir, donc rien de bien grave, c'est tout à fait cohérent quand on voit ça dans le ciel. Pour qui Troisième décan vierge, troisième décan poisson, troisième décan sagittaire, troisième décan gémeaux. Les quatre en question, pas de prise de tête la veille, pas de tension à venir pour le lendemain si on arrive à distiller ça pour me vivre ce, cette, cette tension de façon zen la vie est belle la lune passe fait 13 degrés par jour elle évolue très très vite le lendemain on n'en parle même plus euh, donc c'est juste ce rouage euh, la journée de lundi fin de journée et puis mardi euh, la matinée où Fais enfin, un peu gaffe. Voilà, c'est dit. Maintenant, qui gagne Qui gagnant avec cette pleine Lune qui apporte du coup par les angles des énergies positives On va avoir, si elle se fait dans l'axe Vierge-Poisson, les gagnants sont mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Vous quatre, c'est l'élément déclencheur. Vous quatre, c'est l'énergie qu'on puise. Vous quatre, c'est une facilité plus importante, plus marquée à intégrer cette fameuse dichotomie, enfin, cette fameuse opposition entre les valeurs conscientes solaires et les valeurs inconscientes lunaires, c'est le de faire le point sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas. C'est le moment d'exprimer ses ressentis, ses émotions. C'est Alfred Adler, que j'adore, qui est un des fondamentaux de la psychologie, qui lui partait d'un postulat simple. Il disait, il ben, faut apprendre. Hein. Il, il sait que les enfants, au départ, ces travaux ont fait, on, on fait école. Hein. Le, le, voyons, euh, exprimons les émotions, ne les constipons pas, ne les gardons pas, ne les conservons pas, parce qu'on peut développer un tas de choses pas très sympas, mais au contraire, éver, évacuons, euh, dégageons nos ressentis de façon à nous en délester, à nous en soulager, et surtout ça nous permet de les intégrer. Hein. Toujours cette, euh, ce, ce système-là, évacuer pour intégrer, tout bête. C'est dit. Après, il n'y a pas que ça, il y, y a cette pleine lune qui est là, mais il y a aussi d'autres planètes, parce qu'il y a ceux, qui sont, contre, ceux, ceux dont je n'ai pas parlé quand même. Euh, je peux pas, euh, pas dire un petit mot. Donc, il y a en parallèle, donc on l'a vu, hein, ceux qui sont concernés, qui doivent faire un peu gaffe, on, je leur fais vite fait, fin vierge, euh, fin poisson, fin gémeaux fin sagittaire, vous quatre, euh, on est un tout petit peu prudent, euh, mardi matin surtout, vous l'avez bien compris. Ensuite, ceux qui gagnent avec ça, hein, mais, mais si, donc si elle se fait dans l'axe vierge-poisson, euh, ceux qui gagnent sont mes, euh, des, mes cancers, hein, mes capricornes, euh, mes scorpions et mes taureaux, vous quatre, d'être à la poste, normalement, sauf Sauf si vous êtes né vous-même avec une pleine lune au départ, parce que c'est réactive, mais ce sont des cas particuliers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Mercure, la communication est en balance toujours, il persiste dans ce signe-là, il y a encore toute la semaine. Mercure est très adroit dans le signe de la balance parce que ça, ça donne une sorte d'esthétisme, d'élégance. Beaucoup de poètes, hein, amoureux de la poésie, bonjour. Mercure en balance vous veut du bien. C'est-à-dire que les formules vont être plus heureuses, on trouve le mot juste pour faire passer le message, on communique tout en douceur, on trouve là, euh, au-delà de la formule heureuse, on trouve le point de concorde, il y a un côté arbitre. Arbitre. il y a un côté juge de paix avec Mercure en balance qui est, qui est tout à fait intelligent pour faire en sorte qu'on s'entende avec ceux qui sont autour de nous. Donc qui est gagnant toujours avec Mercure en balance Mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes lions et mes sagittaires. En ce moment, vous êtes plus fin au niveau de la communication, c'est très bon à prendre. Après, j'ai Vénus en scorpion, Vénus en scorpion, Vénus l'amour, scorpion passion. Donc, qui va avoir plus de charme C'est un peu redondant avec l'horoscope, mais je préfère vous le dire quand même. Vénus, le charme, l'amour, la, la facilité, l'aptitude à séduire, pour qui Si Vénus est en scorpion, elle veut du bien à mes Scorpions. Elle a un petit coup de passion quand même, il faut, faut la driver cette Vénus, elle est assez, assez tonique, dirons-nous. Les élans sont puissants. Donc excellent pour mes scorpions, excellent pour mes poissons, excellent pour mes cancers, excellent pour qui Pour mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, charme, c'est l'idée. On passe tout en douceur. Après, j'ai Mars, Mars l'action. Mars vient de rentrer en balance. Mars en Balance, il était en Vierge longtemps, en Vierge il est perfectionniste, méticuleux, précis, pointu du bon sens dans l'action, euh, tout à fait intéressant, il est productif en tout cas. En Balance, il est plus cérébral, il est plus, plus aérien, hein. il est Mars l'action, la guerre, hein, l'offensive, l'énergie vitale, attaquante, Mars, en Balance signe de paix. C'est pas évident de trouver l'harmonie entre les deux parce que, à la base, c'est un peu antinomique. Hein, Mars est très puissant en bélier, donc quand il en balance, il dit Mais il va agresser, mais il veut la paix. Pas, pas évident. Donc, mais il y a des cas dans notre histoire où Mars en balance s'est révélé une véritable merveille dans un thème natal. Je pense à Nelson Mandela qui avait cette heureuse disposition. Et on l'a vu, il a réussi euh, en Afrique du Sud, en son temps, euh, à créer l'harmonie. C'est un excellent euh, procédé pour fonctionner par de la non-violence. ça qui est intéressant avec Mars en Balance. Euh, magnifique exemple de Mars en Balance, c'était Nelson Mandela, donc qui a réussi à trouver des compromis intelligents entre des populations qui étaient un petit peu à couteau tiré. Et ça, avec une finesse, euh, comment s'appelle-t-il Lech Walesa aussi, qui avait réussi à monter un syndicat dans un pays un peu totalitaire, faut être lucide. Euh, sans bain de sang. c'était merveilleux, quoi. Mars en Balance, l'intelligence d'éviter le conflit ouvert. Formidable. Bref, Mars en Balance apporte de l'énergie à qui À mes balances, à mes Verseaux, à mes Gémeaux, à mes Lions et à mes Sagittaires. Voilà ce qui vous attend. Voilà, C'est pas mal, bon à prendre. Hein, puis de l'énergie bien canalisée en Balance, hein, bien douce, bien linéaire. C'est l'idée. Après, j'ai toujours toutes les planètes lentes hein, qui sont euh, en mouvement rétrograde. Donc, en ce moment, c'est un peu en stand-by. Beaucoup de choses sont en stand-by. Hein. Jupiter, fin verso, qui veut du bien à mes versos, mes, euh, mes gémeaux, mes sagittaires, mes balances, euh, mes béliers. Mes bé... <rire> Jupiter, la chance vous veut du bien. Pareil pour Saturne. Saturne vous veut du bien voilà, hein, Saturne veut du bien au même alors que Saturne, la rigueur, vision à long terme euh, être lucide euh, gagner en profondeur, en dimension, en verticalisation on ouvre le prisme de conscience avec Saturne en verso, il veut du bien à mes versos, à mes gémeaux à mes sagittaires hein, à mes balances et à mes béliers vous, vous cinq vous avez les deux gros morceaux qui vous veulent du bien c'est un peu redondant parce qu'ils sont lents et vous allez encore les avoir pendant quelques semaines, voire plusieurs mois donc cela, faut bien me les soigner pour projeter des objectifs sur le long terme. Toujours ma logique du cap. Voilà, euh, on ne va pas épiloguer sur Uranus qui est en milieu du taureau, il est tellement lent, il fait son tour en 84 ans, euh, mais il va former une petite opposition avec Vénus, là, dans les jours qui viennent. Euh, attention, attention les, les... pas de prise de bec sur le plan effectif pour qui Attention à l'hypersensibilité émotionnelle, Vénus l'amour, Uranus des transformations, la soudaineté, qui se fait dans l'axe euh, mi-taureau euh, mi pour le Uranus et Mi-scorpion pour la Vénus. Donc attention les finesses affectives, ceux qui doivent faire attention, donc les mi-taureaux, deuxième décan, camps, deuxième décan scorpion, deuxième décan lion, deuxième décan verso. Épiphénomène rapide. Hein. Pas de prise de bec et pas de, de friction sur le plan affectif, relationnel et amoureux. Tout petit message en pointillé, rien de bien grave. Voilà, c'est dit. Euh, ben voilà, on a fait le tour, hein, on a fait le tour de cette, de cette, de cette pleine lune, pleine lune hein, pleine lune du mardi 21 septembre, euh, à minuit, 2 heures du matin chez nous, mais on est dans la zone. Euh, je voudrais revenir sur un point, je terminerai par ça. Euh, en ce moment, on... j'en ai parlé dans l'horoscope, mais Saturne est la seule planète qui est ce qu'on appelle en maîtrise dans le ciel. Donc une planète en maîtrise, elle prend plus de place. C'est logique parce qu'elle est chez elle. Donc l'énergie qu'elle distille est plus constructive, plus intégrée. C'est logique. Hein. Et, et, et je reviens sur ma logique du cap. En ce moment, je suis là-dessus. Hein, la logique du cap, se fixer un cap pour gérer les énergies, pour ne pas se disperser, pour ne pas donner prise à tout ce qui nous tracasse, nous agace. Et j'ai retrouvé une petite citation d'Aristote que j'aimerais partager avec vous. Euh, Aristote disait, tu connaîtras la juste." justesse de ton chemin à ce qu'il t'aura rendu heureux. Voilà, tout simple, j'aime bien les trucs simples. Et bref, l'idée, quelle est-elle C'est dans les choix que vous êtes en train de faire, cette association qui existe entre Saturne, profondeur de pensée, voire loin, et Mars, l'action, qui est quand même un Mars qui aime aller dans le plaisir, fait que, essayons de favoriser toutes les prises de décision, les dynamiques, les orientations, ou on se sent heureux, en harmonie, avec soi-même, de façon un peu prioritaire, parce que le ciel nous y invite, tout simplement. Ce sont des beaux messages, je les aime bien, moi, en tout cas. Bon, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, euh, tout ce qui nous fait du bien et qui nourrit euh, ces bonnes énergies. Hein. Je suis très, très à cheval sur euh, garder les bonnes énergies, et pas les disperser, et pas partir dans tous les sens, et pas se renvahir, voilà. Euh, que des bonnes énergies. Voilà. C'est une, une spirale vertueuse, j'appelle ça. A très bientôt. Merci beaucoup.